Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, petite capsule spéciale aujourd'hui, on va fumer du hash. Euh, Gratiosité de l'abonné YouTuber Weed, O-U-I-D-E. Merci Weed, euh, on se rappelle que Weed m'avait envoyé deux variétés de cannabis. Une que j'avais vraiment pas aimé, euh, même que j'avais déçu <cười> Weed avec ma vidéo, c'était le NYC Diesel. Euh, je crois que les racines n'avaient pas été bien flochées, mais euh, <coughs> encore là l'avenir va nous le dire euh, je pense que Ouida va m'envoyer d'autres variétés on va pouvoir comparer euh, donc la NYC Diesel je ne l'avais vraiment pas aimé par contre le Big Devil je l'avais vraiment vraiment beaucoup aimé euh, les racines avaient été très bien rincées très très très sucrées fruitées le Big Devil de Ouida me faisait penser à l'étoile polaire CBD, juste pour vous montrer à quel point c'est un cannabis de qualité. Euh, encore une fois, je me répète, mais le Big Devil ne se compare pas avec ton NYC diesel. Euh, J'étais sûr que quand j'allais fumer le Big Devil, c'est la deuxième variété que j'avais fumé de, de ton cannabis, Ouida. J'étais certain qu'il allait être pas mal similaire. Mais d'après moi, tu as fait quelque chose de différent avec ton Big Devil pour les racines parce que ça ne brûlait pas les lèvres. Euh, C'était vraiment supérieur le Big Devil, vraiment supérieur. Il euh, y en a une fois qui veulent que je te donne une note sur 10. Écoute, ton Big Devil, je te donne un 9 sur 10, tandis que le NYC Diesel n'a pas la note de passage. Euh, le NYC Diesel, je... Ce c'était pas, pas fumable à cause de, des racines, mais encore une fois, il faut doser euh, mes réponses. ok Le Big Devil était vraiment supérieur. On va essayer le H. Euh, il m'a donné une petite étiquette, ici une indication. Pur H, 0.5 grammes, euh, Bubble Wax, et puis Blonde H. Donc, euh, une erreur que j'avais faite dans une autre vidéo. N'oubliez pas que winman euh, évolue. winman apprend des choses avec vous. Et puis, euh, ça se peut que je puisse, euh, en, en évoluant, ben, on peut changer d'opinion, vous comprenez. J'ai fait une erreur, j'avais fait une vidéo, euh, auparavant, j'avais dit que quand on faisait du hache, il fallait avoir du papier ciré. Erreur, erreur, erreur, c'est du papier parchemin. Euh, on ramasse son kif, hein, on se rappelle là, que le kiff, c'est euh, le ramasser de trichomes qui, qui, qui, qui se sépare de la base. Et puis qu'on peut récupérer dans le fond de notre grinder, quand on a un grinder là, à plusieurs étages. Donc en rembrenant le kiff, on met ça dans du papier parchemin et avec un fer passé, là, euh, un fer à repasser, on appuie pour écraser le kiff et avec la chaleur, ça va tout se compacter. Écrivez-moi des commentaires, il y a plusieurs façons de faire du hache. Euh, il y en a qui font du hache, euh, ils prennent un, du cannabis avec euh, non trimé, avec un peu les restants de feuilles. Mettre ça dans une grosse chadière avec de la glace et puis il brasse ça et puis euh, les trichomes se détachent. On met ça dans un tamis, on met la, la glace avec le, le cannabis dans un tamis, il y a le jus qui ressort. Euh, ce qui reste dans le, dans le tamis, euh, on, on met ça de côté. Écrivez-moi dans le commentaire comment vous faites votre hache s'il vous plaît. Donc on va essayer ça ici. Merci à weeder Ça donne une petite roche dure comme ça, noire. Euh, moi, vous savez que je ne fume pas le tabac, hein? je ne fume pas la cigarette, donc euh, je mettrai pas ça dans une bouteille. Euh, je vais carrément le mettre dans un joint. Euh, je vais vraiment l'émietter. Là, j'ai mis un petit peu trop de, de cannabis. Je vais faire un, un, quasiment une, presque une aiguille. Un petit joint mince. Et puis, je vais euh, égrainer le H dans le joint. C'est dur, dur comme la roche. Bon, je l'ai cassé. Je vais l'imiter vraiment en petites graines. Là. Ça ressemble à euh, des, des, des. petits morceaux de sésame, là, des petites crottes. Puis quand on va fumer ça, c'est vraiment très intense du hache. C'est vraiment concentré. C'est vraiment très fort. Euh, j'ai jamais été vraiment un fumeur de hache dans ma vie. Non, euh, non, non, non, non, non. Dans ma vie, j'ai peut-être fumé. Euh, j'ai peut-être fumé, j'ai pas vraiment fumé beaucoup, j'ai peut-être fumé un once dans ma vie, 28 grammes. Euh... puis j'avais pas vraiment apprécié ça parce que j'avais un petit peu trop de, pas du gaspillage, mais euh... je pense que j'en profitais pas assez. Euh, c'était trop lourd pour moi, c'était vraiment pesant. C'est euh... c'est pas que j'en profitais pas assez, c'est pas ça que je voulais dire, je me suis trompé. Mais c'est très lourd, du H. Hein? Quand tu fumes un joint, si tu as l'impression que tu pèses 20 livres de plus, bien, du... quand tu fumes du H, tu as l'impression que tu pèses euh, 70 livres de plus. C'est es très lourd, hein? c'est très intense. J'aime pas ça, moi, du H. Euh... Comme la wax, la rosin, c'est très intense. Hein? C'est trop fort pour moi. Mais c'est sûr que c'est très apprécié, là, un petit point 5 comme ça. Euh... C'est sûr que je vais le fumer va et euh, ça va me geler bien raide. Ok, j'ai fini de l'égrener. J'essaie de grainer encore parce que des fois, quand les, les petits bouts de hache ici sont trop gros, quand on fume un joint, des fois le, le, le bout de hache il va tomber dans notre cendrier. Ou bien des fois, ça peut tomber sur notre linge puis ça te fait un beau trou dans notre linge. Parce que la boule de hache, la petite crotte qu'on a émiettée, est très chaude. Puis quand on fume, on a, elle n'a pas eu le temps de tout brûler puis de tomber en cendre Puis c'est pour ça que des fois, quand on, on brûle trop vite, bien, la petite boule de hache, elle va tomber. Parce que le papier a brûlé et elle n'a pas eu le temps de, de se rendre en cendre. <rire> en tout cas, mon vidéo n'est pas super. J'espère que ça va passer. J'ai mélangé ça avec euh, tout le cannabis que j'aime pas, je l'ai mélangé. Et le Purps est revenu, man. Le Purps de Grail est revenu. Je pense que Winman a eu de l'influence sur I Park quand je les ai appelés. Je pense vraiment que le, le Purps est à ici grâce à Winman. Euh, grâce à la pression qu'on a mis au téléphone. Mais ça n'a pas pris de temps. Hein? Ça n'a vraiment pas pris de temps. Vraiment, euh, vraiment très apprécié. Je pense que Winman devrait appeler Hyper pour les remercier. Hey, on m'avait dit que peut-être que dans la prochaine année, on n'aurait pas. All right. J'ai beaucoup de pression aussi là, pour qu'on essaye le, le vape. Il y en a qui veulent avoir des informations là-dessus. Bon, je vais faire un petit plaster. Faut pas que mon carton sort, mon carton il, il veut sortir un peu. All right. Ouh, de poule. Euh... Ben je sais que je vais diluer plus que d'habitude. Donc, le hash qu'il a fait avec ça, c'est sûrement là, euh, du Big Devil avec du nyc diesel mélangé ensemble. All right. J'espère que ça va être efficace. J'espère que je vais goûter la différence, le goût... <coughs> Le deuxième chandail de Weedman est sorti, allez voir ça, euh, le Blue Dream 22% THC, c'est écrit en bleu, t-shirt noir, et puis dans le dos c'est écrit, j'attends le facteur. Merci Weed. On fume du H. C'est du H que j'ai mélangé dans le joint, il y a, du, il y a beaucoup de cannabis. J'ai mis un petit peu de hache dedans, j'ai mis 0.5 grammes de hache tout émietté dedans. C'est-tu quoi? On va fumer deux, trois poffes là. Oui, deux. J'ai une question pour toi. la misère Vous voyez la boucane ici, il y a beaucoup plus de boucane. Là, c'est du H qui brûle. Ma question, Ouida c'est... Euh, cest du H qui vient du NYC diesel? ou du big double, mais moi je sais c'est quoi la réponse. Je pense pas que c'est les deux que t'as mélangé ensemble. À moins que t'as attendu d'avoir les deux pour avoir un petit peu plus de... un peu, petit peu plus de, de... je sais pas si tu as fait ton H avec euh, tes trims. Tes trims, puis le restant d'un petit peu de buds dans tes trims. Je pense pas que tu fait ça avec du euh, cannabis pur. Déjà trimé, tout clean. C'est un petit peu moins fort que je pensais. Mais j'ai le goût de m'aventurer. Euh, sur une des deux variétés que t'as pris ton H, Vu que tu me descends en même temps que le Big Devil puis le NYC diesel, j'imagine que ton H provient d'une de, de ces deux variétés-là. Ton H vient-tu du NYC diesel? J'ai l'impression qu'il vient du NYC diesel. Je pense pas que c'est le les deux mélangés. Un petit peu il est pas trop intense je suis vraiment pas un pro du h vraiment pas loin de là. là je suis très très très débutant dans le cannabis dans le h hash. le hachish En tout cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir avec quel cannabis que tu as fait ton H. Mais c'est plus léger que ce que j'avais déjà fumé. Puis la raison pour moi, le H, je trouvais pas ça trop intéressant. Euh, surtout avant la légalisation. Parce que maintenant que c'est légal, le cannabis, le H qui n'est pas encore légal, je crois. Euh, de toute façon, à la SQDC, on retrouve seulement le cannabis. Il n'y a pas de hashish. Mais maintenant que ça va peut-être devenir légal, là, dans quelques mois... Peut-être que je vais l'essayer, mais je trouve ça trop fort. Mais la raison pour laquelle, la plus grande raison pour laquelle j'en fumais pas avant la légalisation, c'est que des fois on savait peut-être pas trop si ça avait été mélangé avec d'autres choses. Vous savez, euh, une cocotte de cannabis, euh, c'est plus difficile de mélanger ça avec autre chose. Ou euh, c'est vraiment quand on le fume, on va le savoir que ça a été poussé dans une mauvaise engrais. Dans ce que la chiche, euh, vu que j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai jamais vraiment été là-dedans. J'étais trop craintif que ça soit mélangé avec euh, n'importe quoi. Vous savez, on a entendu plein de rumeurs. C'est une boule noire, on sait pas trop. Euh, beaucoup de mes amis ont fumé du hachis pendant plusieurs années. Ils n'ont jamais chialé, jamais eu de problème. Ils m'ont toujours dit que, que je capotais pour rien, dans le fond. Mais c'est vraiment plus fort. C'est vraiment un peu trop fort. Euh, moi, le cannabis, le THC, là, entre 20 et 30%, même que... 30%, j'ai jamais essayé ça de ma vie, mais on pense au Sensi Star à 27%. Qui avait été pas super efficace comme 27%. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Moi, le THC, entre 20 30, ça me suffit. Euh, le hashish, là, je pense que c'est vraiment.. Le hashish, le, le taux de THC du Hish, je pense que ça part à. Ça part pas, mais c'est 35%. 40% du H. Écoutez, j'ai pas le temps de fouiller ça, mais je pense que le H taux de THC THC c'est 40% du H Tonneur Tonneur en THC pour le hashish. En euh, tout cas j'ai pas mis le premier site comme ça ils me disent entre 30 et 60 j'ai Ah écoutez, écoutez vous, attendez attendez j'ai pas pogné un bon site web, mais je pense que le H c'est 40%, 35-40%. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, le taux de THC du hashish, en général. Donc déjà là, 35-40%, c'est vraiment plus intense. Euh, mais celui-là, est quand même assez léger. Puis ce qui arrive avec le hashish, là, je me répète, c'est que tu as l'impression d'être vraiment lourd, pesant. Euh, tu iras pas te mettre à courir avec en fumant du H. Puis même quand j'avais fumé du hache, euh, j'avais fumé ça sur. On mettait ça sur une cigarette. La cigarette dans une bouteille. J'ai fumé ça peut-être deux fois parce que je déteste le tabac. J'ai jamais aimé le tabac de ma vie. Puis là, on prenait la bouteille, on, en allait, on enlevait notre main sur le côté, vous le savez très bien. On aspirait euh, la boule de hache qui a brûlé, mais elle a beaucoup de tabac. Puis le tabac aussi m'écrasait. C'était. J'ai eu des mauvaises expériences avec la chiche. Euh, J'ai vraiment pas aimé ça. Du coup, je te laisse là-dessus. Euh, J'espère que tu t'as écouté la vidéo, WIDA. Oui, de... Bon, on vient de finir un lighter. WIDA, euh, oui, de... j'aimerais ça que tu me dises avec quel cannabis que t'as fait ton hash. C'est-tu le NYC Diesel, le Big Devil, les deux ou un autre? Je suis sûr que t'as fait ça avec le NYC Diesel, man. T'as fait ton chiche avec le NYC Diesel. C'est garanti. C'est garanti. Laisse-moi ton vidéo. Donne-moi ta réponse, Wida. Dis-moi que as fait ton H avec le NYC Diesel. Donne-moi un pouce. Abonne-toi. Regarde les prochaines vidéos de Weedman. Merci. Ciao.